pour fabriquer un pralin, donc c'est très simple un tiers d'eau, un tiers de terre argileuse, limoneuse, n'importe la terre de là où on se trouve pour planter et un tiers de bousse de vache donc là on a déjà disposé l'eau on vient chercher de la terre voilà hop on casse bien les modes de terre on mélange. Alors tout se fait avec la bêche. Et enfin, on vient chercher des bouses. Alors bouse de vache ou bien un purin de cheval. Les deux fonctionnent. Et si on se trouve en ville, on peut aussi mettre du compost. On mélange. Et voilà, un pralin.